Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir dit que vous étiez assez dérouté finalement par des cours de yoga, de méditation, qui ne vous convenaient pas. Un peu noyé, dans une masse d'informations très décousues, avec des pratiques physiques, mais finalement sans aucune âme. Vous êtes donc beaucoup à m'avoir demandé des cours guidés, en ligne, faciles d'utilisation, pas à pas, avec des alternatives, suivant votre niveau, afin de pouvoir prendre soin de vous grâce au yoga, à la méditation, pour pratiquer plus régulièrement et sans contrainte, Dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous en sentez l'envie. Alors j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que ces cours sur mesure sont prêts. J'ai travaillé vraiment très dur, vous me connaissez. J'ai mis tout mon cœur, j'ai ajusté et respecté l'équilibre précis entre la science la plus pointue d'un côté et le yoga le plus purement traditionnel, pour vous présenter votre cours idéal, où vous vous sentez progresser, pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Ci-dessous, vous trouverez le témoignage de ceux qui se le sont procurés. Alors, pour commencer vous aussi à vous occuper de votre bien-être, cliquez juste au-dessous. Allez, à tout de suite